Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une visite euh, du premier salon du livre auto-édité dans son espace euh, Gazerton. Metavers euh, 2D en Visio. Donc ici on se trouve euh, à l'accueil avec des, euh, des indications pour apprendre à déplacer son avatar et interagir avec les objets. Quelques vidéos explicatives et ici vous avez une boîte aux lettres pour laisser vos messages, surtout si vous êtes euh, euh, auteur auto-édité et que vous souhaitez participer à ce salon. Donc, à ce, à ce moment de l'organisation, on n'a pas encore de date. Il aura lieu soit au plus tôt d'ici la fin de l'année, soit euh, courant de l'année euh, 2023. Alors, euh, ici on se trouve dans le grand hall. Vous voyez qu'il y a plusieurs salles accessibles, donc des stalles comme des salles avec euh, des stands Donc, on est au tout début de l'organisation il n'y a pas encore euh, d'auteur installé mais je vous ai mis comme moi-même je suis auto éditeur et auto édité euh, je vous ai, ai installé mon stand pour vous montrer un peu comment ça marche Donc, on peut poser des livres sur la table on peut ouvrir via un lien euh, la page de, du livre Et voir sa description voilà alors j'ai édité autant sous pseudo que avec mon nom propre voilà ça c'est un livre professionnel et euh, on peut aussi épingler des, des documents sur le sur le panneau qui se trouve derrière les chaises hein. on peut l'idée c'est que les auteurs euh, les jours du salon puissent venir s'installer et recevoir euh, leur lecteurs à leur stand. Ici, j'ai posé un document euh, qui n'est autre que la version euh, en italien de, du livre qui est posé sur la table. Voilà, donc on peut écrire sur le panneau. Euh, voilà, c'est aménageable en fonction euh, des desiderata des, des auteurs. Dans le fond de la salle, euh, voilà, il y a différentes, euh, différentes tailles de stands en fonction de, bah, de ce que vous avez à présenter, tout simplement. Voilà. ici c'est une salle fermée qui est réservée aux organisateurs, mais vous pouvez à tout moment bah, vous connecter puis vous installer dans une salle si vous voulez faire une réunion. Voilà, retrouvez les amis, vous avez même euh, certaines salles qui sont équipées de paperboard qui vous permettent euh, bah, de faire exactement comme on fait un brainstorming dans une réunion, c'est-à-dire prendre des notes. Euh, D'un côté, comme ça. on peut écrire. De l'autre, hein, faire des dessins, des schémas. Et à la fin de la réunion, euh, si vous voyez bien la souris, vous pouvez exporter en pdf, en format image, euh, vos notes. Et bien sûr, euh, quand vous êtes en visio, bah, toutes les, les médaillons de visioconférence s'affichent au-dessus au du tableau. Donc on voit les gens tout en discutant, et chacun peut écrire euh, simultanément sur le tableau. Donc C'est assez pratique. Donc au moment du salon, bah, on pourra faire des tables rondes. Euh, Il voilà, y a différents usages. Ici, un peu plus bas, il y a des petites salles pour des, des réunions en petits comités et de chaque côté, vous avez une salle de conférence pouvant accueillir beaucoup de monde voilà. en sachant qu'un événement dans Gazerton, on peut monter jusqu'à 500 avatars connectés simultanément si besoin. Voilà. Donc ça c'est un exemple de conférence que j'ai déjà organisé. Je vous ai laissé la vidéo de mon stand. Et ici bah, c'est la place des intervenants et des gens qui animent la, la conférence. Euh, on n'a pas encore fait de, de fiche d'inscription pour les, pour les auteurs. Euh, a, donc ça c'est une salle d'exposition soit on y posera euh, des, euh, bah, toujours le, la communication des auteurs, mais ça peut être aussi une, une, une exposition thématique. Et par là, on accède euh, à la cafétéria au lieu de pause, où le monde peut se poser pour discuter pendant, entre, entre deux présentations démonstrations deuxième salle d'exposition avec des panneaux et une deuxième salle de stand toujours des salles de réunion et la deuxième salle de conférence qui se trouve ici voilà donc disons on n'a pas encore lancé de de fiches d'inscription pour les auteurs mais donc en attendant vous pouvez laisser vos coordonnées vos messages euh, ici sur la boîte aux lettres en indiquant si vous souhaitez rester anonyme à ce moment là on effacera dans la foulée le, le message que vous avez laissé euh, ça peut servir de, aussi, hein, la, de livre d'or aussi de livres d'or en attendant le, la boîte aux lettres euh, vous pouvez sortir il y a un extérieur au bâtiment avec un bord de mer aussi. On peut se poser euh, Donc Dans son format actuel, le salon euh, aura lieu sur un week-end. L'inscription est payante pour les auteurs. Hein, Puisqu'on a quand même des frais. Euh, on, est, on est trois organisateurs. Euh, nous nous sommes rencontrés sur, euh, sur internet et euh, donc, euh, en distanciel. Et on a eu l'idée de, de créer ce salon. Donc que L'inscription sera donc, payante pour les auteurs pour couvrir nos frais d'organisation et euh, gratuite pour les visiteurs. Puisque l'idée c'est que les auteurs puissent faire connaître leurs œuvres via un salon virtuel. Voilà, on a un peu fait le tour. Euh, bah, il y aura d'autres aménagements. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans la boîte aux lettres à faire des suggestions d'aménagement pour ce salon virtuel qui reste ouvert H24. Vous pouvez venir et on peut s'y programmer des réunions pour commencer à parler de l'organisation. Donc je vous dis à bientôt sur place, euh, n'hésitez pas à nous contacter puisque bon là on est au tout début du projet mais bon, j'ai souhaité, euh, comme c'est mon activité en tant qu'architecte métavers, euh, tout de suite créer l'espace euh, pour que chacun visualise et euh, chacune euh, le, comment sera organisé euh, l'espace et l'événement. Et puis qu'on puisse commencer à y faire des visios pour se rencontrer et mettre en place cette belle organisation. Voilà, à très bientôt